Bonjour à tous. Nous sommes le 6 janvier 2021. Euh, hier, on a eu les élections euh, au niveau, ben, c'était des candidats au niveau du euh, Sénat qui prend, prendraient le contrôle du Sénat et ça semble être les démocrates. C'était quand même assez serré. Euh, C'est pas encore terminé. Il va y avoir des contestations euh, probablement de cette élection-là, mais euh, peu importe euh, que ce soit les démocrates et républicains, le sujet que je voudrais vous parler ce matin, euh, est plus haut que ça. Euh, je vais vous parler de, des banques centrales et surtout de la Banque centrale mondiale qui est la Fed. Euh, donc, aujourd'hui aussi, on a encore la décision à savoir si euh, le vote euh, euh, qui s'est passé le 3 novembre aux États-Unis va être contesté. Encore là, euh, peu importe l'issue de la journée, parce que dans le fond, si on a de la contestation de la part basse et que Pence, mais c'est pas sûr que c'est lui qui a le, la grande, le grand pouvoir de tout changer. Mais euh, peu importe ce qui va arriver, là, que ce soit les républicains, républicains, démocrates, qu'il y ait une contestation, que Trump euh, puisse... Euh, c'est sûr qu'il va avoir des troubles, des troubles vraiment, vraiment euh, idéologiques aux États-Unis. Euh, mais moi, je voudrais vraiment vous parler ce matin euh, de quelque chose de plus important que ça. Et même plus important que euh, ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des confinements, parce que nous, ici au Québec, on retourne euh, en plein confinement, euh, Monsieur Legault va l'annoncer le, à 17h cet après-midi, euh, à savoir qu'est-ce qui va rester ouvert, qu'est-ce qui va rester fermé. Et de la manière que j'ai euh, vu ça, euh, un peu dans l'information, hier, je suis allé dans quelques commerces, j'ai discuté avec euh, des commerçants et euh, euh, ça regarde, ça regarde pas bien. Il y a beaucoup, beaucoup de commerçants qui s'inquiètent euh, à savoir qu'est-ce qui va arriver euh, au niveau de leur entreprise. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui profitent pleinement là, de ces confinements, Finement là, tout ça, parce que dans le fond, ils ont le vent dans les voiles. Euh, mais ici, là euh, localement, parce que dans le fond, je pense aux grandes entreprises comme euh, euh, Amazon, euh, Walmart aussi, à un certain niveau. Mais là, euh, vu que la politique gouvernementale, qui est un peu, excusez de le dire, carrément absurde, on peut acheter certains items et d'autres items, on ne peut pas les acheter. Je ne comprends pas la logique. Et, et euh, donc, des grandes entreprises même comme Walmart, qui ont un pied à terre, euh, vont euh, avoir des difficultés avec ça. Hier je suis allé euh, à ben, beaucoup de commerces, j'ai dit je vais aller faire mon tour pour aller acheter, euh, s'ils nous euh, barrent encore, euh, ben, ça sera pour euh, trois semaines, un mois, et euh, je suis allé dans un endroit où on vendait des, des pièces pour euh, une souffleuse, et euh, je regarde ça, des banderoles un peu partout, euh, euh, danger, euh, j'ai dit, on n'a pas le droit d'acheter de souffleuses. Euh, le monsieur il me dit non. Euh, D'une manière désolée, bien entendu, ce commerçant-là n'était pas euh, en, en euphorie en me disant ça, mais il dit même, euh, peut-être qu'on restera même pas ouvert. Mais il faut pas oublier, peut-être avec mes amis français, vous avez pas connu nos tempêtes ici euh, euh, l'hiver. Lorsqu'on a des bonnes tempêtes, là, euh, ça prend vraiment souffleur, euh, ça prend toute la machinerie. Euh, mais non, ça va être fermé. Donc c'est pas essentiel. Ou comme il m'a dit c'est sur rendez-vous en tout cas c'est compliqué. Euh, L'autre chose qui était qui m'a euh, mis euh j'en ai, j ai, j ai joué avec un commerçant je ne nommerai pas l'endroit où ce que je suis allé et puis là-bas aussi c'était la moitié du magasin fermé et ça c'est la meilleure c'est pour ça que je je je les à plusieurs personnes et je vais vous la compter euh, le monsieur me disait qu'il recevait des consignes au niveau de ce qu'il pouvait vendre ou pas vendre parce que c'est ce que je lui ai demandé comme question qu'est-ce qui, qui qui vous dit euh, euh, qu'est-ce qui est essentiel qu'est-ce qui l'est pas et euh, il m'a dit euh, ben, regardez il dit j'ai reçu un email ce matin je pensais que c'était une plaisanterie. Il reçoit un email en disant qu'il euh, avait le droit de vendre de la peinture, mais de la peinture blanche, euh, aucune teinture, pas de peinture de couleur. Je vous laisse tirer vos conclusions. C'est l'absurdité à son compte. Et, à son comble. et ça rejoint pas mal, dans le fond, ce que Biden avait dit, parce que Joe Biden avait dit que l'hiver va être noir, et je rappelle encore ça, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, et que l'hiver va être noir et Kamala Harris, qui va devenir la prochaine présidente des États-Unis, tout dépendant de ce qui va arriver aujourd'hui, mais euh, c'est sûr que Biden ne euh, restera pas là. Mais euh, il y a euh, notre ministre des Finances ici au Canada, Chrystia Freeland, qui a parlé de l'hiver noir, mais elle a dit que le printemps serait euh, comme lorsque les fleurs poussent et tout ça. Donc euh, peut-être que au printemps, on va avoir un, un, un, miraculeusement que le corona va disparaître et que l'argent va pleuvoir et on va repartir. Je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais c'est littéralement euh, ce qu'ils ont dit. Euh, euh, Biden peut-être moins, mais euh, ici, Christian Freedman. Donc, euh, ce que je veux vous parler euh, ce matin, euh, c'est plus que euh, euh, ce qui se passe dans le petit monde proche, parce qu'il y a des personnes qui me disent qu'ici au Québec, c'est notre, euh, notre système hospitalier. Mais beaucoup, beaucoup de pays sur la planète, c'est la même chose. On dit que c'est le système hospitalier qui n'est pas en mesure d'avoir tous les patients. Mais écoutez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lorsqu'on regarde... Euh euh, les, euh, les catastrophes euh, dans nos systèmes. Euh, euh, nous, ici au Québec, à l'hospitalier, ça fait des années que c'est comme ça. Puis il n'y a pas rien de, de plus. Là. La COVID, euh, c'est sûr que ça apporte euh, d'autres problèmes, mais euh, le problème est plus loin que ça. Dans le fond, c'est les banques centrales. Et euh, surtout, la Fed qui a été créée en 1913. Euh, ce que vous avez comme photo derrière dernière mois, ça se trouve être euh, euh, une pile de, de marques allemands euh, euh, de, de leur de l'or en, en, c'est après la première guerre mondiale euh, dans le fond après le traité de Versailles ce qui est arrivé euh, au niveau de la première guerre mondiale, les Allemands ont perdu donc euh, les alliés ont, ont, ont soumis de lourdes, lourdes, euh, ben des conséquences assez lourdes là, au niveau financier et l'Allemagne pour s'en sortir a commencé à imprimer, imprimer, imprimer de l'argent et le marque allemand a commencé à se dévaluer. C'est la république de Weimar. Euh, il faut pas que je me trompe parce que j'ai entendu des anglais dire Weimar, euh, mais je pense qu'il faut dire Weimar peu importe, vous savez de quoi je parle, la République de Weimar, euh, où on a imprimé en fou euh, de l'argent pour sortir l'Allemagne du marasme euh, des accords de, Ver de Versailles. Euh, donc, euh, on voit une conséquence de ça, c'est qu'on prenait des dollars et on pouvait euh, les enfants pouvaient faire des petits blocs avec et s'amuser. Ça coûtait moins cher de prendre des dollars, des blocs de dollars, s'amuser avec ça, qu'aller acheter des, des vrais blocs euh, en bois euh, fait faits par un artisan. Et c'est la même chose qui s'est au Venezuela euh, l'an dernier je pas la photo mais euh, on a commencé à faire des sacoches avec euh, en tressant des des, devis, des dollars des dollars euh, vénézuéliens et euh, on vendait ça on vendait ça euh, la, la devise était tellement tellement euh, euh, dévaluée que c'est la même chose et c'est arrivé ma, la même chose au Zimbabwe et la prochaine euh, <rire> Le prochain clip, c'est justement, je vais vous le montrer en gros, ça se trouve être la, les conséquences de la République de Weimar en Allemagne, la dévaluation du marque allemand, dans le fond, ce qu'on a fait comme solution pour sortir de cette crise, qui a été causée, oui, par les accords du traité de Versailles, mais quand même, peu importe, euh, on a commencé à imprimer, imprimer, imprimer, imprimer, et comme c'était bon, on dit prévisible, peut-être pas à cette échelle-là, euh, que dans le fond la devise a été tellement dévaluée que l'inflation et l'hyperinflation sont arrivées et le résultat, c'est qu'on pouvait à peu, à peu près acheter rien euh, avec euh, la devise allemande allemande allemande et ce qu'on a fait tout simplement, euh, c'est qu'on on est on est tombé en hyperinflation et euh, c'est lorsque le système est hors contrôle. Et ce, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est regarder les conséquences de ce qui arrive aujourd'hui avec la Fed. Pourquoi je dis la Fed? Il y a les autres banques centrales qui travaillent euh, main dans la main avec euh, la banque centrale principale de la planète qui se trouve être la Fed. Euh, la Fed qui a été créée en 1913 mais qui a été couronnée en 1944 avec euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale c'est les accords de Bretton Woods je vous en ai souvent parlé euh, en 1944 lorsque les accords ont été conclus, ça s'est fait un peu dans le secret euh, après cette guerre-là, c'est les, euh, les, euh, les, euh, les Américains qui étaient les plus puissants de la planète et ont imposé leur devise au niveau de la planète et la, la devise américaine était Adossé à 35 ben pour l'once d'or adossé à l'or, dollars, et toutes les autres devises sont devenues euh, comme euh, euh, euh, tributaires du dollar américain, qui est de, devenu la devise mondiale, carrément. Et, euh, OK, ce système-là euh, dure encore aujourd'hui, mais euh, c'est allongé euh, euh, jusque dans les années 70-71, et Nixon a enlevé cette, euh, pari cet euh, adossement à l'or, et on en est rendu à... à avoir eu le droit d'imprimer sans se soucier euh, de qui que ce soit, les dollars américains. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive dans une catastrophe mondiale. On est arrivé au bout de ce système-là. Et euh, comment que ça va se solder? C'est pour ça qu'on on parle du fameux grand reset euh, Je pense que J'essaie d'analyser tout ça, je sais que idéologiquement, euh, ce grand reset-là n'a pas d'allure, euh, c'est euh, c'est vraiment euh, de vouloir euh, nous imposer un nouveau style de vie, de euh, de briser la famille, euh, de pouvoir enlever la propriété des individus, euh, en tout cas, c'est absolument absurde, mais euh, vous pouvez aller vérifier encore ça dans le World Economic Forum, et, et, et ils en remettent euh, toujours, donc... Euh, c'est parce qu'on est arrivé vraiment au bout d'un système. Et je pense que... Je sais pas si c'est comme... Calculé ou improvisé, je peux pas vous dire. Il y a certaines personnes dont Grégo Grégory Menarino euh, qui dit que c'est calculé, que la Fed dans le fond veut détruire, euh, veut devenir l'acheteur et le vendeur de tout euh, sur la planète. Là. On parle vraiment là, euh, Le dollar américain est encore le roi sur la planète. Euh, je ne sais pas. Est-ce que c'est de l'improvisation Est-ce qu'ils sont embarqués dans une, une euh, immense chaîne de Ponzi mondiale et qui essaie de, par tous les moyens de s'en sortir en soutenant les systèmes, les euh, bourses, euh, les systèmes financiers de ce monde, des actifs pourris, euh, des entreprises zombies, euh, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est, qu est rendu au bout d'un système. Et euh, la raison pour laquelle le, le grand reset, euh, la COVID est bien, bien arrivée pour justement préparer euh, la, la toile de fond de ce grand reset mondial qui pourrait faire en sorte... Que que on se sorte mais d'une manière euh, que j'aime Vraiment pas, là. Parce que c'est une manière... Euh, ben, c'est du communisme, tout simplement. C'est que pensez pas que les grandes entreprises, que les puissants de ce monde, avec un grand reset, euh, vont, vont devenir des pauvres. Non, non, non. Euh, le système communiste, c'est que tout le monde est égal. Tout le monde est pauvre égal, à part de la classe de la classe dirigeante et de certaines euh, certaines personnes qui font partie de, euh, de l'élite euh, ou des fonctionnaires du gouvernement. On va regarder, je vous en ai parlé souvent, on regarde encore ça, euh, la, la masse monétaire M1. Ça, ça se trouve être la masse euh, monétaire euh, de... Tous les euh, individus, si vous allez sur mon site boursetechnique.com, vous allez voir, euh, j'ai mis la définition. Ça se trouve être tout simplement le graphique officiel de la Fed euh, aux États-Unis. Euh, la masse monétaire M1 qui est euh, depuis euh, ben, 2000, depuis 2019, 2020, là, là, lorsque la fameuse crise du covid a a débuté et euh, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Euh, on ne faisait rien au début, le COVID était là et après le crash qui est arrivé en mars, début mars, le 3 ou 10, euh, 15 mars, on a complètement changé de discours et on a tout mis sur le COVID et c'est là que la Fed a continué, je vous dis bien continuer à injecter à des sommes immenses et on ne parle plus de sommes logiques c'est on a de la difficulté à se faire des idées de ces milliards là qui sont injectés c'est des 1000 c'était quatre euh, 4 300, trois cent en tout cas au-dessus de quatre mille milliards seulement ici, là. Euh, mais ça, ça se trouve être la masse monétaire. M1. On peut le voir aussi avec la, la croissance de la dette. On va regarder ça. Mais euh, ça, ça se trouve être l'argent qui est paralysé euh, dans les, les, euh, les. qui est access, euh, qui est facile d'accès. Donc, c'est les comptes bancaires et des individus. On a ici euh, les fonds facilement accessibles. Pour les dépenses. Donc, dans votre compte en banque, vous avez 1000$, dollars, euh, par exemple. Bon, ça fait partie, ben pas, euh, parce que là, là, on parle des États-Unis, mais c'est à peu près la même chose un peu partout sur la planète. Mais c'est les États-Unis qui mènent, donc euh, c'est le même système, qui est, le même système qui est un peu reproduit un peu partout. Donc, vous avez mille dollars dans votre compte, ça fait partie de M1. Vous avez euh, de, de la monnaie en dehors du trésor américain, des dépôts, euh, euh, des chèques de voyage, C'est tout l'argent la, qui est fascinant accessible mais ce qui est arrivé ben on a eu une explosion à partir de février mars mars là. et dernièrement on vient d'avoir une autre explosion et euh, c'est ça qui est dur à expliquer dans un des articles que j'ai posté vous pouvez le voir c'est difficile à expliquer qu'on a eu une telle euh, un tel débordement' là, de euh, donc ça veut dire que les individus parce que c'est ça que ça veut dire. On a probablement vendu des bons du trésor, on probablement vendu certaines actions. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui sont en cash, qui sont dans... Quand on dit en cash, c'est dans les, les banques, les banques privées, euh, euh, c'est ça. M1, euh, on a explosé ici la masse monétaire à cause de la Fed, et on a gardé cet argent-là, et maintenant, on l'a retiré de beaucoup de systèmes, de beaucoup d'actifs, et on l'a mis en cash dans les banques. C'est pour ça que les banques regorgent en ce moment, moment d'argent. Euh, et on, Le deuxième euh, graphique, ça se trouve être la masse monétaire M2, qui se trouve être euh, un ensemble d'actifs plus large. Là. Euh, ça peut être détenu par les ménages, parce que c'est M1, plus euh, euh, les, les, euh, les dépôts de marché monétaire, dépôts à terme de petites coupures. Donc, c'est toute la masse monétaire M1, plus euh, d'autres choses qui sont des, euh, les fonds communs de placement, euh, les soldes des fonds communs de placement. Euh, en tout cas, vous pouvez voir la description. Donc, euh, là aussi, on se trouve à être M1 plus... Le reste, et regardez encore, euh, ça continue. Euh, ça nous indique, puis on peut le voir sur euh, un autre graphique plus loin, euh, que la Fed continue à injecter. Euh, la Fed n'a pas besoin de... Ben, vu que la Fed aujourd'hui est associée avec le, le Trésor américain, n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour injecter de l'argent. Et l'argent, il euh, y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais elle est stockée. Euh, elle, elle ne roule plus. Euh, donc, elle est stockée dans les comptes bancaires, dans les entreprises, les fonds d'entreprise, les fonds de pension. Et pour vous en convaincre, c'est la fameuse, euh, que je vous ai parlé souvent, je continue de vous parler, c'est la vitesse de la monnaie. Et la vitesse de la monnaie a connu, à partir de, des années 2000, a commencé à connaître une décroissance. Et là, on a vraiment, vraiment une décroissance. Regardez le premier quart 2020, et là, on a dégringolade totale. On a un petit rebond, là, mais vraiment la vitesse de la monnaie ne roule. La monnaie ne roule plus. Et c'est sûr que les confinements qu'on vit aujourd'hui, que ce soit euh, au Canada, aux États Unis, euh, en France, en Allemagne, euh, toute l'Europe, euh, surtout nous autres, là, euh, dans le fond, c'est les conséquences aussi directement de ça. On nous empêche de consommer, on nous empêche d'acheter. Donc, euh, la, la, les paradigmes qu'on vit aujourd'hui, euh, c'est vraiment. Euh, Qu'est-ce qui va arriver Je ne le sais pas. J'ai aucune idée. Je ne peux pas vous dire que... Que le, le, le tout va être changé par miracle par le grand reset. Et je sais très bien que pour plusieurs le grand reset pourrait être euh, une solution qu'on qu'on dit qu'on prétend. Dans le fond, ça se trouve être de la propagande directement euh, qu'on essaie de dire euh, que dans le fond, euh, si on a le grand reset, tout le monde va s'en sortir. Et euh, j'ai j'osais avec un, un individu, <rire> j'ai j'ai parlé de ça, j'étais surpris de la connaissance qu'il avait. Je l'ai rencontré dans un un magasin. Donc, on avait nos deux masques, mais on a jasé, on pas mal sur la même longueur d'onde, et il était au courant de tout ça. C'était pas quelqu'un qui est un économiste ou quoi que ce soit, il connaissait le Grand reset. Connaiss... J'étais très, très, très intéressé par son discours, et on, ce qu'on parlait. Puis il me dit, hey, ça serait-tu une bonne chose, ça, de remplir mes cartes de crédit, puis d'attendre le Grand Risset? <rire> C'est pas sûr que ça serait la, la, la bonne chose à faire. Euh, parce que, dans le fond, euh, le Grand reset va être imposé et d'une manière assez, euh, ben, je dis facile. Euh, il commence à avoir beaucoup d'opposition et j'espère qu'il va en avoir beaucoup parce que dans le fond, on peut pas accepter euh, l'inacceptable d'échanger euh, toute notre manière de vivre. Et je comprends que dans le fond, on est arrivé au bout d'un système. Et ça, je peux l'accepter <coughs> qu'on qu est arrivé à, au bout du système capitaliste tel qu'on nous l'a imposé euh, parce que dans le fond, euh, on peut tomber comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec de l'hyperinflation. Déjà, je le vois, là, euh, lorsque je vais faire des commissions, je vois que le prix euh, euh, commence vraiment à augmenter d'une manière assez importante pour certaines choses. Euh, donc, euh, est-ce que qu c'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Ce, ce, ce, ce. Mais quand on dit quelque chose, je ne veux pas être négatif, je ne veux pas euh, être euh, panique, être dans la panique, je ne veux pas vivre euh, la peur, surtout pas, je, je suis pas quelqu'un qui est peureux peu et je ne veux pas vivre de peur. Euh, c'est un. surtout avec quest ce qu'on vit, là, le COVID, c'est ça qu'on essaie de peut-être euh, euh, instaurer, cette peur-là. Climat de peur, je n'accepte pas de vivre dans la peur. Et c'est pour ça que, dans le fond, au niveau de. De, de tout ce qui va arriver au niveau monétaire tout ça je ne je peux, je peux rien dire la, la seule chose que je vous dis c'est je pense que l'or est un bon refuge, mais écoutez le Bitcoin 35 000 34 35 000 dollars aujourd'hui euh, j'investis pas dans le Bitcoin mais je dois quand même reconnaître que il euh, y a des personnes qui ont décidé d'investir de, euh, de, de, dans un ben investir de placer le B dans un actif, mais c'est contrôlé par un très petit nombre d'individus, ça peut dégringoler, mais tout ça, peu importe l'actif, c'est à cause du fait que le dollar américain, euh, euh, on imprime, on imprime, on imprime, et on n'a plus de contrôle sur euh, l'impression. C'est comme un junkie euh, qui euh, qu ait sa drogue absolument pour continuer à vivre, et euh, euh, s'il a pas sa drogue, il ne peut pas continuer euh, à vivre. Donc, euh, une chaîne de Ponzi, c'est la même, même chose, on se trouve à, à avoir les premiers qui rentrent dans la chaîne c'est pas trop pire on leur promet euh, que les derniers euh, on leur dit pas mais on prend les, les dernières entrées et on remet euh, l'intérêt ou les, les commissions aux, aux premiers en leur faisant croire que dans le fond euh, c'est un rendement extraordinaire c'est la même chose même même même chose de la part de la banque centrale et ça ça se trouve être excusez comme ça ça se trouve être euh, la dette publique totale qui ne fait qu'augmenter et c'est pas prêt de s'arrêter donc, on se trouve à être dans un système euh, euh, vraiment abominable. <rire> euh, on a créé un monstre, la Fed, les autres banques centrales qui embarquent dans le même bateau. Et euh, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Euh, peu importe. Comme je vous dis, euh, au niveau du Sénat, ça se peut que ça soit euh, probablement, là, là, on voit que ça, ça va vers un Sénat... Euh, qui serait à contrôle euh, démocrate, donc euh, les conséquences, euh, on sait très bien que de, les démocrates ont dit qu'ils ré réimposeraient plus fortement les grandes compagnies. On va voir ce qui va arriver aussi, plus d'argent euh, dans le système. Euh, avec Trump, ça changerait pas, mais avec les démocrates, c'est encore plus... C'est à suivre, donc euh, on va regarder ce qui va se passer dans les prochains jours encore, euh, après, euh, peut-être demain ou après-demain, une vidéo pour peut-être regarder ça, là, ce qui est arrivé au niveau des États-Unis. Mais ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que l'enjeu est plus grand que simplement notre petit, euh, notre petit quotidien à nous. Euh, l'enjeu est plus grand même que les élections américaines. C'est une bataille mondiale euh, financière en ce moment qu'on est en train de vivre. C'est euh, l'économie mondiale euh, qui est en jeu. Donc, on se revoit bientôt.